Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique, une petite marche, une petite balade. On va tester ces produits-là. Alors, on n'est pas du tout sur un placement de produit. On est sur de la marque Quechua, des chaussures de randonnée montagne Waterproof. Parce que c'est le genre de produits que je n'ai pas dans mon attirail. Disons que c'est des choses que j'ai déjà pu un peu tester, rarement. Ça a principalement été fait à l'origine... Euh, bah, quelques randonnées évidemment avec d'autres produits et tout. C'est pour ça qu'on est un petit peu sur ce petit test de chaussures en dos. On va voir un petit peu ce que ça donne là. Surtout n'hésitez pas euh, à vous abonner, à commenter au cas où, à partager la vidéo. Mais surtout vous abonner, hein, ça prend trois secondes. Je dois cliquer. Et euh, c'est gratuit. Voilà. <rire> tout de suite. Bout de balade, comme vous l'avez vu, les chaussures sont plutôt bien en termes de prix. Du coup, donc on était sur des chaussures de décathlon, comme je vous disais, euh, c'est la, la MHD 1000 ou 100, un truc comme ça. Je vous remettrai le nom exact juste là. Euh, sur un prix d'environ de, 50 euros, sur une paire de chaussures de randonnée. Voilà, tranquillou. On est sur des chaussures inter, imperméables également. Euh, donc voilà, je vous fais une petite vidéo là, c'est pas sponsorisé du tout, hein. on est vraiment sur un petit bout de balade tranquille à la cool. Test de chaussures, euh, voilà, <rire> je vous laisse kiffer du paysage. C'est de la chaussure de randonnée à employer sur quelque chose d'éphémère ou d'irrégulier. Ou... Voilà. En tout cas, on n'est pas sur une utilisation euh, régulière ou des choses pour faire du trek. C'est pas du tout cet esprit-là. On est sur quelque chose de beaucoup plus cool et beaucoup plus simple. Euh, bah, le prix s'en ressent et la qualité sûrement. Je <rire> ne suis pas expert dans ce domaine-là, mais en tout cas, euh, voilà. Donc en tout cas, pour le moment on est sur déjà une petite randonnée euh, tranquille bon là c'est un peu de la route, du chemin. Comme vous le voyez derrière, hein, c'est tranquille ou c'est pas de la, de la montagne où ça ça grimpe pas. Donc on sera pas sur un test extrêmement euh, qualitatif. Mais en tout cas, on est sur un petit essai euh, bien sympathique. Ce qui fait que euh, à portée, elle est vraiment très cool. Donc voilà, comme vous voyez, quelque chose d'imperméable. Chaussures plutôt, plutôt sympas, semelles blanches, gris, noir, un petit peu de tout. On a euh, normalement également une bonne accroche sous semelle, hein, comme vous le voyez. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif, moi je trouve, hein, pour le prix, euh, en tout cas bien mieux que certaines choses qu'on peut trouver dans le commerce. Et du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Euh, en fait, comme vous l'avez vu, on a testé actuellement sur principalement de la terre, du gravier, de, du sol, de l'herbe. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu conditions météo assez euh, naturelles, normales, conditions... Euh été, printemps, automne, mais pour ce qui paraissait être l'hiver, je trouvais qu'il n'y avait pas cet aspect-là. Donc je vais vous mettre quelques petites images pour vous montrer un petit peu le fait de, du fonctionnement des chaussures, alors qui est plutôt bon. Après, malheureusement, comme on est sur des chaussures qui nous permettent de faire de la randonnée que de temps à autre, bah disons que ça tient sur la neige, mais sur la glace, c'est un peu plus compliqué. Ça glisse un peu parfois, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quelque chose de plutôt efficace et pour faire de la rando de temps en temps, plutôt cool. Donc voilà, bonne fin de vidéo, bonne fin de vidéo à tous et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao